Je suis Pedro Lopez sella et je serai votre euh, animateur aujourd'hui euh, pour cette conversation de l'innovation mondiale par le biais de la science et la technologie et je vais de l'échec au succès. Ce programme est organisé avec le Global Entrepreneurship Week la semaine. Euh, international de l'entrepreneuriat et vous pouvez d'ailleurs avoir des informations sur euh, nos activités à www.chevissant.org. Donc nous vous demandons de présenter vos questions et dans quelques minutes, euh, vous trouverez réponse à euh, nos questions euh, de la part d'experts qui, partag qui partagent avec nous les stratégies euh, qu'ils ont apprises et qui nous diront comment faire de l'échec un tremplin vers l'avenir. Et maintenant, j'aimerais vous présenter euh, notre groupe d'experts. Tout d'abord, euh, Joan Cochran, euh, directrice de Golden Seeds, hein, une euh, des sociétés d'investissement euh, dont de nouvelles sociétés focalisées sur des entreprises dirigées par des femmes. Et ensuite, euh, Réa Babineau, Co-fondateur et auteur de Fell Fast, Fell often". Et par euh, voie virtuelle, Laetitia Gasca, directeur mondial de Fell NCTO, le seul institut de recherche du monde qui se consacre à des recherches euh, euh, sur l'échec. Et j'aimerais faire démarrer euh, cette discussion On en demandant à chacun d'entre vous ce que faire de l'échec en tremplin vers l'avenir veut dire pour vous tous. Merci, c'est un plaisir que de vous parler. Et tout d'abord, comme vous le savez, euh, faire euh, échouer pour avancer, euh, faire de l'échec en tremblant vers l'avenir, est une chose qui est difficile parfois à traduire en espagnol. Nous l'avons traduit par un échec positif. Il y a. Sans, aucune, sans aucun doute une façon d'échouer d'une la meilleure façon possible, mais on peut aussi échouer de mauvaise façon. Il y a diverses façons d'échouer de façon négative. Lorsqu'il existe l'absence de transparence, ne pas être euh, transparente quant à, aux avoirs de votre société par rapport à vos investisseurs. Euh, deuxième façon, c'est de blâmer autrui rejeter la culpabilité sur d'autres. Si vous vous identifiez avec cela, je vous demande de penser clairement à la façon dont votre entreprise a échoué. Pourquoi a-t-elle échoué Y a-t-il quelqu'un qu'il faille accuser Ou êtes-vous la personne coupable de l'échec Est-ce votre responsabilité C'est ce que j'entends par échec positif. Analysez cela. Ryan. Eh bien, je répondrai en vous donnant un exemple, un exemple de l'idée d'échec positif. Eh bien, on la, la façon dont les comédiens positifs se préparent à leur spectacle. Quelqu'un comme Chris Rock, je ne sais pas si vous avez jamais vu son spectacle, et qui est magnifique, car chaque mot, chaque moment, chaque instant euh, vient juste euh, à point nommé Mais, mais ce qu'il a, il a son petit carnet d'hôtes. Tout au long de la journée, il lit, euh, écrit des notes, d'idées, de choses qu'il voit. Et parfois, il lance ses idées pendant ce spectacle. Il lit une de ses notes euh, et euh, voit la réaction du public. Et il passe ensuite à l'idée suivante. Et ces idées qu'il m'a laissées, en réalité, ce sont des idées euh, pensées. Et malgré cela, elles sont souvent un échec. Le public, pour sa part, était enthousiasmé, pensait « je vais voir Chris Rock, c'est magnifique » et puis finalement, euh, ils ne sont pas tellement satisfaits. Mais Chris Rock ne se laisse pas décourager. Le lendemain, il refait la même chose et il le fait peut-être une centaine de fois jusqu'à ce qu'il arrive à une idée, un matériel qu'il euh, insérera dans son spectacle et qui déveille une réponse positive. C'est un grand exemple de l'échec positif. Délibérément, vous utilisez vos efforts imparfaits et vos erreurs pour tirer des leçons rapidement, développer d'autres idées, arriver au point de présenter votre meilleur travail. Joanne, des hauts Eh bien, je ne savais pas que Chris Rock avait autant d'échecs positifs. Euh, J'étudie le problème depuis des années, trop longtemps déjà. Et véritablement, il y a très peu de startups qui démarrent du bon pied et qui réussissent au premier coup. Invariablement, quelque chose échoue, quelque chose n'est pas conforme à, vous, à ce que vous aviez pensé, planifié. Chacune de ces choses qui sont différentes de vos attentes, en réalité, un, vous le ressentez un petit peu comme un échec n'oublie pas aussi que vous ne disposez pas nécessairement de beaucoup de temps ou de beaucoup de capital et l'accumulation de ces petits échecs euh, pèse parfois lourd. Il faut donc savoir comment réagir rapidement, rapidement tirer les leçons. C'est cela un échec positif. Répondre à ceux qui n'a pas réussi mais répondre de façon positive. C'est un petit peu ce que faisait ce que fait encore Chris uh, Rock. Lorsqu'il raconte euh, des gags, un échec positif, cela veut dire qu'on réagit rapidement à de petites choses qui ne se sont pas déroulées comme vous l'espériez. Merci, Johan. J'ai pensé aussi à d'autres choses. Un des exemples que j'aime d'échecs positifs, c'est l'échec d'Apple. C'est une des sociétés qu'on n'imagine pas à échouer. Mais en 1997, on a lancé un projet, un PDA, qui véritablement n'a pas été une réussite sur le marché. Ce qu'on a vu par la suite était ensuite la mise au point euh, de l'iPhone et de l'iPad. C'est donc ce que l'on fait après l'échec, hein, qui est la base même de euh, votre avenir. Cela en moi un certain nombre de questions, euh, exemple d'échec. Joël, pourriez-vous nous donner un exemple, un exemple vécu Rapidement, euh, un exemple. Je travaillais pour une euh, société de sondage d'opinion qui avait vendu un programme, une façon nouvelle de faire les choses à un client, une société de cosmétiques. On rassemblait les données et ensuite on faisait un échantillonnage ciblé. On a pensé que c'était magnifique, qu'on allait pouvoir le vendre à toutes les sociétés qui fabriquent des produits cosmétiques. Mais nous l'avons fait pendant six mois à peu près, nous disposions d'un certain capital. Mais le problème est que personne ne voulait acheter notre produit, notre nouveau programme. Les perspectives étaient assez obscures. Nous avons dû réagir donc à cet échec. Et nos représentants, parlant aux clients qui ne voulaient pas acheter le produit, ont écouté ce que disaient les clients non intéressés. On a commencé à faire un micro-ciblage pour obtenir des données, des informations. Donc ces sociétés, ce qu euh, euh, euh, qui avait été construit, l'a utilisé ensuite à sauver ce qui pouvait encore l'être. Premier trimestre a été une catastrophe. Et on a pris une leçon, il ne faut rien construire avant d'avoir des informations suffisantes sur ce que vous voulez vendre. C'est ce qui s'est passé dans le cas de Apple aussi. Bien sûr, notre échec a été nettement meilleur marché. Wayne, eh bien, je pense à un exemple célèbre de jeunes hommes qui ont eu une idée. Ils voulaient faire démarrer. Un site sur les médias sociaux où les gens pouvaient euh, faire passer des vidéos. C'était bien sûr un site de euh, cœur solitaire. En réalité, personne n'était vraiment intéressé par la composante des rendez-vous qui était la raison pour laquelle ce site avait été créé. C'était simplement un site où on pouvait facilement euh, télécharger des euh, vidéos. Euh, et c'est devenu en réalité par la suite YouTube. Voyez, c'est un exemple d'une façon magnifique euh, dont on a pu transformer véritablement un échec euh, en quelque chose de positif. Un échec ne veut pas dire que l'ensemble de l'entreprise, de l'idée, euh, doivent échouer. Ça signifie simplement qu'il faut continuer de l'avant et euh, faire jouer ses points forts. Euh, D'autres exemples, eh bien, je pensais à un exemple d'un entrepreneur euh, mexicain, Mariano Latapi, qui avait mis au point une, un magazine, une revue euh, sur des vidéos, des jeux vidéo ne savait pas très bien ce qu'il allait en faire, mais il avait de bons contacts dans ce secteur. On lui a demandé d'organiser une réunion de grande taille pour présenter des jeux vidéo à Mexico. Et il a donc amené toute une série de jeux vidéo que je ne nommerai pas ici, il était sur le point d'acheter les droits de la musique, accompagner ses vidéos, et tout à coup, euh, le, c est, c est, euh, ce produit a disparu. Bien sûr, l'entrepreneur n'avait pas suffisamment d'argent, suffisamment de capital, que pour éponger ses pertes. a repris donc contact avec euh, euh, ses actionnaires, a organisé un énorme concert, et bien sûr, elle avait commencé par perdre énormément d'argent, mais euh, en fin de parcours sur redresser, euh, rétablir la confiance des commanditaires et euh, mettre au point euh, un nouveau système de jeux vidéo pour le marché, euh, taillé à la mesure du marché mexicain. Ce qui a été important dans ces cas-là, c'est qu'ils ont décidé de se relancer après un premier échec. On a vu au Mexique pas mal d'échecs de start-up euh, technologiques. Environ 50% des entrepreneurs avaient déjà essuyé, et avaient décidé de se retirer à jamais de ce marché. Donc, ils n'ont pas montré beaucoup de pouvoir d'adaptation. Merci, nous allons maintenant les passez aux questions que euh, nos euh, téléspectateurs en ligne euh, nous demandent. Alors, pour gérer, c'est planifier. Est-ce qu'il est possible d'éviter les échecs C'est la question qu'on nous a posée de Dakar. Eh bien, est-ce qu'on peut empêcher l'échec Non alors, euh, la méthodologie Lean Startup euh, est fondée sur l'idée que vous allez forcément échouer quelque part parce que la complication, c'est le monde entier, en fait. Et vous pensez ce que euh, votre opportunité sera, quel sera le meilleur produit, mais vous ne le savez pas jusqu'à ce que vous agissiez, que vous soyez sur le marché et que vous ayez un feedback. Donc, bien sûr, il, va il faut une certaine planification à l'avance, mais les sociétés qui... Euh, réussissent dans les industries complexes, ce sont celles qui peuvent euh, immédiatement sortir un produit, avoir des avis, recevoir des appréciations et s'améliorer immédiatement. Anne, John, euh, qu'ajouteriez-vous Eh bien, l'on peut empêcher les grands échecs, peut-être évent éventuellement, mais je ne pense pas que l'on puisse éviter euh, l'échec totalement. Euh, je ne crois pas que j'ai quoi que ce soit à ajouter à ce que Ryan a dit. C'est vrai, les choses sont difficiles. Et on peut essayer, essayer de réagir à l'échelle, mais non, on ne peut pas empêcher l'échec, malheureusement, parce que je peux vous dire que je serais beaucoup plus riche si ça avait été possible. Alors l'une des choses, dirais-je, que ce n'est pas tant de ne pas échouer du tout, mais d'atténuer les risques plutôt. Lorsque l'on y réfléchit, l'une des façons dont on pourrait éventuellement... Euh, avoir ce qui est le plus intéressant, c'est le processus de découverte des clients, ça réduit les risques, cela me permet en fait de parler de ce que je souhaite faire et faire sur le marché et m'adresser à ceux qui s'intéressent à la chose, qui sont peut-être plus intelligents que je le suis, ce qui me permet de mieux connaître, c'est-à-dire de connaître ce que je ne sais pas. Ce qui est un art en, en soi, mais euh, c'est très utile. Alors maintenant, le euh, village de la création euh, à Kampala en Ouganda demande que faire dans euh, des euh, situations difficiles. Eh bien, c'est très difficile. Eh bien, nous développons un produit pour mesurer la culture de l'échec dans différents secteurs. Et il y a la corrélation entre la motivation et l'échec. Dans nombre de cultures, l'échec est un processus. Être motivé, c'est très difficile. C'est ça qui est important pour pouvoir continuer à être motivé, promouvoir le travail. Les échecs vont forcément intervenir, mais il est très difficile de les éviter, de les, pré, de les, en, de les empêcher. On peut uniquement atténuer les risques. Mais il faut qu'il y ait une culture d'acception de l'échec. Lorsque vous montrez vos erreurs, votre échec, vos échecs, vous partagez votre savoir et vous évitez aux autres de faire les mêmes erreurs. Je suis plutôt d'accord. Il est important de faire en sorte au tel départ d'être prêt et de savoir que tout ne sera pas parfait et qu'il est également important de ne pas accuser ceux qui ont échoué, mais d'analyser ce qui s'est passé. D'arriver à la cause profonde des décisions qui ont été prises et qui étaient erronées. Car, petit 1, c'est bon pour le moral de savoir exactement comment ça s'est passé. Petit 2, c'est bon également pour vous, en qualité de professionnel et de votre équipe, de savoir ce que vous avez fait d'erroné pour l'éviter la prochaine fois. Et Vous avez quelque chose à ajouter, Ryan Oui. Oui, continuer les idées, dans les idées que nous avons exprimées, c'est-à-dire la chose principale, c'est d'avoir une organisation où vous comprenez que l'échec, ça fait partie du processus, que vous faites quelque chose de difficile, que vous allez échouer. Et que vous avez une culture dans l'organisation où c'est accepté, où c'est transparent, vous n'essayez pas de dissimuler vos échecs, mais au contraire, vous vous concentrez, vous les affichez pour voir exactement comment ça s'est passé, vous les expliquez, s'assurer que tout un chacun comprend que c'est quelque chose qui va intervenir forcément. Ce n'est pas forcément euh, applaudir les, les échecs, mais plutôt les reconnaître. Et donc c'est un apprentissage parce que personne ne veut applaudir les échecs, ce n'est pas applaudir, mais les accepter, apprendre et aller de l'avant. Merci. Ibrahim de l'Égypte, quelles sont les façons de promouvoir une culture de la prise de risque et d'acception des euh, échecs dans le cadre de la réussite Qui voudrait répondre à la question d'Ibrahim Laetitia, je crois que tout d'abord, il faut identifier les processus où l'erreur ou l'échec se situe. Deux types de processus. L'un qui est en mode d'innovation et l'autre en mode d'exécution. Dans En innovation, c'est un nouveau processus. L'exécution, c'est vous avez déjà des idées et vous êtes censé ne pas exécuter des, horreurs, des erreurs. Ça fait partie de l'innovation également. Vous devez reconnaître qu'il faut partager cet échec. Ce n'est pas, encore une fois, d'applaudir les échecs, mais tout simplement les partager avec un groupe. Et que s'est-il passé quand nous sommes en exécution? C'est important d'aller profondément et de savoir exactement ce qui s'est passé parce que on aurait pu empêcher une grosse erreur à l'avenir et donc, il va falloir changer quelques éléments. Et donc, c'est des changements différents, un autre processus différent pour pouvoir tirer parti des échecs. Quelles sont les autres parties de l'équation lorsque l'on parle de l'innovation, de l'exécution Il faut réduire au minimum les risques, les ressources que l'on a investies ou le temps que l'on aura investi dans un processus. Est-ce que ça serait mieux, par exemple, d'échouer, mais de façon plus économique Oui, bien sûr, c'est une idée centrale, c'est dans le Lean startup, cest c'est-à-dire le produit viable minimal. Investir des millions de dollars dans les trois années à venir pour avoir ce qui, à votre avis, est le produit, et tout d'un coup, vous le mettez sur le marché et ça ne fonctionne absolument pas. Donc, ce qu'il faut, c'est un produit minimal avec le moindre caractéristique, le sortir dès que faire se peut et vous savez immédiatement ce qui est bien, ce qui n'est pas bien et il va falloir régler les erreurs pour faire en sorte qu'il y ait perfectionnement. Laetitia en fait a tout à fait raison, il y a une différence entre les échecs au niveau de l'innovation ou au niveau du processus. Je fais partie du conseil d'une société et pour la première fois depuis quelques trimestres, nous n'avons pas atteint nos objectifs de vente et c'était réellement euh, un manque à gagner important. Alors ce que la direction des ventes a fait est revenu sur le fait quand est-ce que nous savions qu'il y aurait cet échec. On aurait pu le savoir dès le départ de ce trimestre plutôt que d'arriver à cette conclusion vers la fin du trimestre. Nous avions dans notre processus des éléments où il nous aurait fallu d'abord tant de clients à différentes étapes du processus de vente. Au début du trimestre, il n'y en avait pas suffisamment, tout en haut euh, du graphique. Et nous en avions de moins en moins euh, pour tout simplement être, rester euh, sur le marché, on aurait pu savoir dès le départ et aurait pu régler le problème. Non, alors c'est ça l'échec du processus peut-être. Et sans doute ça aurait été une erreur d'exécution, il aurait fallu changer de personnel. Ça, c'est tout à fait différent que si on, était, on avait une idée erronée sur le produit ou sur le marché. C'est tout simplement que le personnel n'était pas à la hauteur de la tâche. Et ça, c'est un échec différent où peut-être qu'il vous faut tout simplement remanier votre personnel plutôt que de changer votre produit. Merci, John. Question suivante. On nous a posé la question de savoir s'il y a une corrélation entre l'âge d'un entrepreneur et la possibilité ou la susceptibilité aux échecs. Ryan, qu'en pensez-vous Alors c'est une question d'âge, question très intéressante. Eh bien, je pense que c'est davantage dans le sens de l'expérience que de l'âge. Je ne... Je ne crois pas qu'il y ait d'études qui démontrent qu'il y a une corrélation avec l'âge. Mais j'ai rencontré des entrepreneurs très jeunes. Quand j'étais à Stanford enseignant, j'avais des étudiants qui avaient déjà échoué. Par exemple, trois sociétés qui avaient donc dû fermer leurs portes alors qu'ils étaient encore étudiants. Alors que vous avez quelqu'un qui a 60 ans, qui n'a jamais essayé quoi que ce soit, n'a jamais ouvert une entreprise. Donc ça dépend en fait de combien de tentatives il y a eu de l'enseignement tiré. Et bien sûr cela peut se faire à tout âge. Alors au fur et à mesure que vous prenez de la bouteille, vous connaissez davantage d'échecs. Je crois que c'est comme ça. Je, encore une fois, euh, je ne crois pas qu'il y ait de corrélation avec la capacité de euh, réussir un start-up. Euh, je ne crois pas. Pour moi, ce n'est pas comme ça. Euh, bien sûr, c'est la question... c'est une question de résilience. J'ai vu donc un graphique l'autre jour qui indiquait que les différents groupes d'âge et les différents entrepreneurs, quand ils lancent leur projet, et c'est avant que de voir ce graphique, la plupart des entrepreneurs ont 20 ans ou disons 30 ans. Mais vous regardez l'analyse, et Sam Walton, par exemple, ou celui qui a lancé Starbucks, et vous voyez qu'à la quarantaine, à la cinquantaine, il y a des startups, a des startups qui réussissent. Donc cela va au-delà de l'âge, ou peut-être la chance ou peut-être d'autres éléments qui sont au-delà de l'âge. Je sais parce que nous, nous investissons par exemple dans les entreprises de femmes qui sont en général... les femmes sont plus âgées quand elles lancent leur entreprise. Est-ce qu'elles vont réussir davantage ou moins Je ne crois pas. Eh bien, je crois qu'elles ont peut-être des enfants d'abord, avant de prendre des risques. Nous avons eu la même question sur l'âge et la réussite, le genre également, les différentes régions, gé régions géographiques. Alors, je crois qu'il y a une analyse des informations que nous recevons du monde entier, de 60 pays d'ailleurs, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une corrélation, pas forcément avec l'âge, l'échec et l'âge, c'est davantage l'expérience et le nombre d'échecs. Et nous avons vu que les entreprises créées par les femmes euh, ont moins d'échecs pour différentes raisons. Et nous avons lancé une expérience à l'heure actuelle où nous aurons une image plus claire de la corrélation, le rôle, des, le rôle du genre dans l'échec des entreprises. Alors dans différentes régions, l'on réalise une analyse. Peut-être qu'il y a une différence entre culture et euh, continent, c'est ça que vous nous dites C'est vrai que c'est une différence de culture. Un exemple. Nous voyons l'un des domaines où il nous est plus difficile de voir les euh, réussites et les échecs avec une corrélation, c'est en Asie, au Japon, par exemple. Euh, comment cela se fait-il aux États-Unis il y a une culture sur, la, sur le succès. Au Japon, c'est plutôt éviter l'échec. Car il est très difficile de se lancer au Japon et trouver ceux qui sont disposés à parler de leurs échecs. Mais je crois que cela fonctionne, mais encore une fois, la culture, c'est l'élément le plus important dans la, dans l'échec. Alors, au Nigeria, on nous demande, ceux qui ont un échec positif, qu'ont-ils en commun Est-ce que vous avez quoi que ce soit dans votre étude qui en parle Est-ce qu'il y a euh, un élément d'échec positif C'est peut-être qu'ils sont résilients. Ils ont un réseau autour d'eux qui les appuie dans ce processus, dans le processus du deuil, en quelque sorte. Et ça, c'est différent de ceux qui évitent l'échec. Merci, Letty. Question. question suivante. Le réseau des jeunes pour la réforme de Liberia euh, nous demande la suivante. Si l'entreprise est un échec total, est-ce qu'il faut recommencer ou retourner à la case départ Eh bien, je crois que ça dépend de la raison de l'échec. Disons, vous avez une idée. Vous mobilisez un petit peu d'argent, un peu de capital mais vous ne pouvez pas compléter votre projet technologique rapidement et, et votre capital est épuisé. Je, je recommencerai à condition de savoir qu'il existe un véritable potentiel de clients, de clients auxquels je pourrais vendre mon produit. Et Peut-être que je n'avais pas suffisamment de capital ou bien je n'avais pas identifié les talents, les charges de programmation qu'il fallait. Mais si j'ai un échec simplement parce que je n'ai pas pu vendre mon produit et je n'ai trouvé personne disposé à acheter mon produit, dans ce cas-là, eh bien, j'élimine l'idée je recommence avec une nouvelle idée. Donc, tout dépend de la raison de l'échec. On ne peut pas créer des clients euh, de toutes pièces. Il faut qu'il existe un client, quelqu'un, qui ait une raison de vous donner son argent en échange de quelque chose que vous voulez vendre. Si vous n'avez pas cette idée ou le produit que le client souhaite, dans ce cas-là, eh bien, retournez à la case départ et réinventez une autre idée. Euh, Peut-être euh, faudrait-il, plutôt que de recommencer une autre entreprise, euh, se brancher vers une autre, euh, une autre profession. C'est difficile, mais cela dépend de la raison de l'échec. Parfois, l'idée n'est pas bonne, tout simplement. Ou encore, euh, votre idée n'est pas aussi magnifique que vous le pensiez. Euh, dans ce cas-là, abandonnons l'idée et passons à autre chose. Et tirons les leçons, d'ailleurs, de cet échec. Il faut savoir pourquoi l'idée qu'on a eue a échoué pour l'approcher de façon différente euh, lors d'une deuxième itération. Mais il faut se replacer en bonne position. Je crois que c'est tout simplement un processus normal. On lance quelque chose, on essaye, on échoue, mais on continue à vivre et on passe au chapitre suivant. Du Mali, on nous demande comment rebondir après un premier échec. Je crois que c'est une euh, bonne question pour vous, Laetitia. Eh bien, tout d'abord, il faut reconnaître les étapes euh, de la perte. Euh. S'il y a une étape où on vit dans le déni, dans l'isolement, dans la rage, on passe à la dépression et petit à petit, on accepte. On ne passe pas nécessairement par chacune de ces étapes et dans le même ordre. Mais il est important de savoir qu'il y a des étapes au chagrin euh, qui sont pratiquement universelles et que, par lesquelles passent des gens qui viennent euh, de toutes les cultures. Pour certaines personnes, on passe rapidement par les, les diverses étapes. Pour d'autres, c'est beaucoup plus lent. Il faut passer par des étapes pour pouvoir se poser des questions, pour pouvoir, en fin de parcours, se demander ce que l'on a appris et ne pas retomber dans le même travers à l'avenir. Eh bien, jusqu'à ce point-là, vous n'aviez pas, pas eu d'échec. C'est peut-être un côté positif, une façon positive de voir les choses. Oui, on peut vivre dans le déni, bien sûr, c'est évident, mais ce n'est pas bon. De Buenos on nous demande euh, comment éviter les frustrations et retomber, et refaire, c'est un petit peu le même échec à plusieurs reprises. Non, c'est normal de se sentir frustré lorsqu'on échoue à plusieurs reprises. Nous en avons parlé hier déjà, d'ailleurs, dans mon ancien travail, lorsque je travaillais une banque d'investissement, je prenais note de chacune des erreurs que j'avais commises et j'ai analysé ensuite la raison de savoir pourquoi je commettais l'erreur. Je savais que j'allais commettre des erreurs, mais je ne voulais pas répéter la même erreur deux fois. Si vous répétez la même erreur, là oui, vous devez vous sentir frustré, car cela veut dire que vous n'aurez pas bénéficié de votre échec, vous n'aurez pas tiré les leçons. Oui, à ce niveau-là, il faut se sentir frustré. De Jérusalem, on nous demande, euh, cherchez-vous une information retour, une réaction d'autres personnes lorsque vous échouez ou bien continuez-vous d'avoir confiance de votre idée dans votre projet? Laetitia en a parlé. Je suis investisseur. Et il y a une façon dont vous pouvez perdre mon argent et, et, et toujours être en contact avec moi, ou il y en a d'autres qui euh, gaspillent tout mon argent et, et ne me revoient plus jamais. C'est un bon échec et un mauvais échec. Il faut savoir à tout moment ce qui se passe. Il ne faut pas tout à coup... Euh, tomber dans le silence absolu euh, et, et tomber dans le désespoir. Non, il faut essayer de résoudre la situation. La personne euh, qui essaie de résoudre la situation est une personne à laquelle, euh, avec laquelle j'investirai un nouvel avenir. Mais ceux qui disparaissent, ces gens-là perdent toute ma confiance. Donc la meilleure chose à faire pour maintenir la confiance de vos investisseurs, de vos employés, nos commanditaires, c'est lorsque vous échouez, c'est de leur permettre de savoir ce qui se passe, quelles sont les mesures que vous avez prises pour essayer de résoudre le problème et reconnaître quand il y a un échec. Euh, à votre avis, on en parlait hier, on parlait de communication. Quelles sont les parties prenantes avec lesquelles vous devez avoir une communication réelle et ouverte, franche? Eh bien, je crois que vous avez donné une excellente réponse. Il ne faut pas se cacher, euh, se retirer du monde et ignorer ce qui se passe. Il faut être honnête avec toutes les personnes avec qui vous travaillez et qui vont suivre les conséquences de votre échec. Et cela, cela veut dire euh, tous les contacts professionnels, les investisseurs, les vendeurs, les employés, votre réseau social, vos amis, votre famille. Chacun devrait comprendre, savoir ce qui se passe. Il faut simplement être honnête, ne pas cacher, ne rien dissimuler. Laetitia... Y a-t-il un moment précis ou une façon précise d'informer les autres de votre échec? Avant d'échouer, c'est le meilleur moment. Euh, vous pouvez tout simplement prendre contact avant pour obtenir des opinions, des conseils. Même lorsque tout se passe bien d'après vous, bien sûr, il faut être en contact. Il faut tendre les réactions. Trop souvent, on n'est pas objectif à propos de sa propre entreprise. Lorsque vous avez créé une entreprise, c'est un peu comme euh, lorsque vous avez un enfant. C'est votre enfant, votre bébé, vous n'êtes pas vraiment objectif. Ce sera l'enfant le plus beau, le plus intelligent du monde pour vous. Euh, voilà, c'est pourquoi c'est important. Pour votre entreprise, tous les deux ou trois mois, vous réunir avec vos investisseurs, avec les autres acteurs, pour faire le point, pour savoir ce qui se passe véritablement, pour savoir ce que vous ne faites pas, comme vous devriez. Il faut donc être transparent à tout moment. C'est le meilleur conseil. John, une question qui nous vient d'Ankara. Comment... Euh, ne pas avoir un échec trop coûteux. Ah, C'est le titre d'un livre de Ryan, je crois. Si vous échouez, si vous voulez échouer, vous voulez échouer rapidement et de façon pas trop onéreuse. Je, je ne planifierai pas trop long terme. Ma vision, oui, elle est de plus long terme, mais... Euh, il faut planifier à beaucoup plus court terme. Donc, je ferai pas mal d'essais, de tests, euh, prendre souvent contact avec mes possibles clients. Chaque fois que j'ajoute quelque chose à mon produit, j'avance par étapes, par petites étapes et je vérifie. Et puis, il faut, il faut obtenir des réponses pour éviter de perdre trop de capital. Mais il faut avancer au pas à pas, par petits pas et non pas en sautant euh, par grands bons. Vous investisseurs, ceux qui vous financent, quel est le contact qu'il faut avoir avec eux euh, Eh bien, échouer de façon euh, pas trop onéreuse, euh, c'est d'avoir simplement une feuille de route exacte, savoir comment on va passer du point A au point B, car il y a toute une série de petits pas qu'il faut euh, franchir. Il faut analyser chacune de ces étapes, de ces petits pas. Si vous constatez que vous n'allez pas où vous souhaitiez, vous aurez de toute façon l'occasion d'apporter des ajustements sur le chemin. Vous dépensez de l'argent et parfois vous le perdez. Mais vous ne voulez pas le gaspiller euh, de façon peu judicieuse bien, j'ai adoré la réponse de Johanna. Si on voit les recherches, ce qui fait un entrepreneur qui réussit... Bien sûr, il y a un stéréotype. On imagine toujours qu'un entrepreneur est quelqu'un qui court d'énormes risques, euh, qui euh, met tout en jeu toute leur vie pour faire démarrer une entreprise. La recherche nous dit que ce n'est pas le cas. Non, non. Les bons entrepreneurs n'aiment pas le risque. Ils trouvent la façon de mettre leurs idées à l'essai au coût minimum. Euh, on n'abandonne pas tout pour se lancer dans une entreprise. Non. On peut penser par exemple, eh bien, je, je vais construire un prototype au cours des deux prochains week-ends et essayer de trouver des clients et des investisseurs et trouver une étape euh, immédiate pour mettre l'idée à l'essai, pour avoir une information retour, un feedback. Développer les compétences avant de passer à l'étape suivante afin que l'investissement soit le minimum possible et de mettre vos idées à l'épreuve le plus vite possible aussi. Donc avancez par tout petit pas et tester le plus rapidement. Euh, oui, absolument. Et Kosovo, on nous en... comment empêcher l'échec euh... Euh, de prendre des proportions ingérables. C'est une situation différente, Il, euh, une différence entre une société qui en est assez tout début, on a des idées, on a une erreur à propos de mais lorsque l'entreprise grandit rapidement, et ça veut dire que vous savez que vous avez un produit que quelqu'un veut vous acheter. Et dans ce cas-là, euh, les problèmes se présentent plutôt à un autre niveau. Vous avez des gens qui veulent acheter le produit, mais ils voient même de l'offrir rapidement, d'offrir le service après-vente rapidement. Et euh, voit là hauteur pouvez-vous répondre, répondre aux attentes de vos clients? Là, il y a encore toujours de l'idée, mais il y a surtout du processus. Et le processus fonctionne à une échelle différente. À ce point-là, dans votre entreprise, vous devez à disposer d'employés auxquels vous pouvez déléguer, qui pourront faire le suivi du processus et veilleront à ce qu'il fonctionne. Et c'est différent de l'idée. Il faut qu'il y ait déjà un succès au niveau client avant de penser à grandir. Il faut qu'il y ait des clients qui achètent votre produit, qui l'utilisent. Lorsque vous agrandissez, eh bien, euh, là, vous... Ils peuvent également se poser des problèmes de gestion de personnel, ce qui n'était pas le cas lorsque vous avez trois femmes euh, assises autour d'une table qui travaillent ensemble et changent des idées. Donc le problème change de nature et là peut-être faut-il recruter d'autres compétences. J'aimerais maintenant entendre euh, vos idées à propos de cette question de Laetitia. Nous en sommes au même point. Nous sommes présents dans plus de 60 pays. À un moment, nous avons dû faire face à ce défi qui était que, que nous prenions des proportions euh, bien plus importantes et très rapidement. J'ai dû, dû créer des procédures euh, pour lancer... Un manuel, un manuel de procédure, savoir ce qui se passait, comment cela se passait. Euh, pendant que vous, vous mettez à niveau, à échelle, vous devez penser euh, à votre produit, à la façon de mieux le faire connaître. Merci Laetitia. Au Burundi et d'autres, on nous demande quelles sont les erreurs courantes qu'un entrepreneur peut éviter et je crois que ça a trait à la liste de contrôle que vous voudriez examiner avant de lancer un start-up. Y a-t-il des astuces que vous pourriez nous préciser Je crois que l'astuce, la meilleure astuce, c'est, on en a parlé, ne pas se surpréparer ni surinvestir avant de demander des avis. Donc on pense avoir une bonne idée, on dépense toutes sortes d'argent et de temps à y travailler et tout d'un coup, on se rend compte qu'on est complètement à côté de la plaque. Donc ce qu'il faut, c'est des hypothèses de base et celles-ci n'ont pas fonctionné comme il fallait. Donc vous allez, dans un an ou dans deux ans, découvrir que ça ne marche pas. On en revient encore une fois à l'idée centrale, c'est-à-dire trouver la façon de... Euh, mettre l'idée en marche dans le monde réel et recevoir des avis. Alors, LinkedIn, par exemple, on nous a dit si vous... En général, on, on agit trop tard. Alors, si vous n'allez pas vite, tout particulièrement quand vous êtes en phase de démarrage d'un projet, vous allez sans doute avoir davantage d'échecs que l'on ne souhaite. À Monrovia, au Liberia, on nous demande, une fois que l'échec est là, qu'est-ce qu'il faut évaluer avant de se remettre en selle Letty, voudriez-vous nous dire ce que vous en pensez Alors, le côté financier est extrêmement important et c'est vrai quand on parle, par exemple, des médias sociaux ou ceux qui sont complètement passionnés par la mission de leur affaire, c'est l'importance d'avoir un comptable et de connaître le BABA des finances pour lancer une entreprise. L'une des causes courantes de l'échec dans toutes les entreprises, c'est le manque de préparation à l'entreprise des compétences, les compétences pures et dures, en l'occurrence, ayant trait aux finances. Merci, Letty. Tout à fait, vous avez raison. Quand on voit 30, 40 entrepreneurs par mois, si le fondateur ou le cofondateur ne peut de façon censée parler de l'argent, parler des finances de l'entreprise, je n'investirai pas, je n'investirai jamais dans l'entreprise, car les startups, pour les start -up, vous avez tant d'argent, que ce soit le vôtre ou l'argent de démarrage pour euh, arriver quelque part. Et soit c'est là où vous êtes rentable, pas encore, ou là où quelqu'un investira dans votre entreprise parce que vous avez déjà proposé quelque chose de valeur, même si c'est relativement mineur. Donc le moment est important à toute étape. Il vous faut savoir comment arriver à l'étape suivante. Et donc il faut savoir euh, combien de temps va vous durer votre argent, votre capital. Je suis d'accord avec Laetitia, il vous faut tout particulièrement si c'est mon argent à moi. En qualité d'investisseur, je veux que effectivement cet argent soit bel et bien géré. Alors il faut avoir des capacités. Si vous ne les avez pas vous, fondateur, votre équipe devrait les avoir. Alors ça pour un start -up, une start-up, une start-up. Non non. Euh, vous, avez, il vous faut quelqu'un dans votre équipe, c'est vrai. Et si je veux investir dans une entreprise que je vais rechercher pour mon entreprise Golden Seed qui est dans l'équipe, est-ce que qui vous pouvez intéresser donc il vous faut un certain magnétisme pour euh, intéresser les autres à votre produit. Quels sont vos conseillers Ce sont ceux auxquels vous adressez euh, pour, par exemple, pour investir des fonds propres Qui est le conseil d'administration Qui dira publiquement, je suis affilié avec votre entreprise, avec cette entreprise Ce n'est pas uniquement les documents, je les appelle. J'appelle ces personnes, je veux m'assurer que ces personnes sont investies parce que l'idée leur plaît, l'entrepreneur le paie, et non pas parce que c'est quelqu'un de ma famille, mon oncle ou ma tante. Donc la qualité de, des participants, l'expérience qui est apportée par ces personnes, ce n'est pas forcément que vous ayez quitté votre emploi pour venir travailler dans l'entreprise, mais je veux savoir que l'entrepreneur peut effectivement réunir ses aptitudes autour de lui ou d'elle, et... Il y a ce je-ne-sais-quoi qui fait venir les autres à cette entreprise. Le Cameroun. René nous demande, est-il susceptible des... Est-ce -ce, est qu'on est susceptible de plus d'échecs dans les pays en développement que dans les pays euh, développés? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Letty? Oui, sans doute. Le taux d'échec dans les pays développés est euh, plus important. Ceci a, est en dehors des préparatifs de l'entreprise, des conditions extérieures qui ont une incidence sur l'entreprise. Dans les pays en développement, donc le taux d'échec est plus important. C'est le système dans son ensemble, pas forcément toutes les personnes dont vous avez besoin pour créer un, une start-up. C'est les facteurs internes qui ont un, un impact plus important que ceux de l'extérieur. Alors l'écosystème, l'environnement socio-économique du pays, bien sûr, ont un impact, mais ce n'est pas le seul motif. C'est vraiment... les motifs sont pluriels. À Dakar, on nous demande comment est-ce qu'il faut aborder l'échec en raison des déficits financiers Quelqu'un voudrait-il répondre Ça, c'est difficile. C'est comme tous les autres échecs. Vous voulez voir pourquoi vous avez échoué Apprendre comment vous améliorer à partir de là dans les situations difficiles, on n'a pas forcément les ressources pour aller jusqu'au bout de l'idée. Si vous échouez ainsi, cela veut dire qu'il vous faut vous améliorer dans l'obtention des ressources. Euh, parfois c'est difficile là où vous vous trouvez, mais il y a toujours un peu de jeu de coude pour ces améliorations, c'est-à-dire une autre aptitude à mobiliser des fonds, faire en sorte que les ressources... Euh, sont là pour, euh, euh, par exemple, trouver des investisseurs, de nouveaux investisseurs, pour ne pas échouer à nouveau à ce niveau-là. Parfois, on échoue tout simplement parce qu'on n'obtient on pas, pas des fonds, on ne mobilise pas des fonds. En 2007-2008, une grande partie de l'écosystème ici aux États-Unis est... C'était dans l'investissement personnel dans les start-up. C'était donc 25 milliards de dollars aux états unis Et donc en 2007-2008, les personnes qui avaient des fonds ne se sentaient pas en mesure parce que la bourse avait chuté. Et donc il y a eu énormément d'échecs pour la bonne raison qu'il n'y avait pas de mobilisation de fonds. Non pas parce que les idées étaient mauvaises, ou que le type d'idée qui était présenté en, en 2005 ou 2006 était meilleur Non, c'est tout simplement la vie. Le capital ne vient pas toujours là où il devrait se trouver. Et je crois également que les difficultés financières des start-up ne sont pas le motif, mais plutôt une conséquence. Si vous n'avez pas un bon modèle commercial ou, ou que la communication du projet n'est pas bonne non plus et qu'il vous faut peut-être avoir un meilleur récit ou quoi ou qu'est-ce, mais ce n'est peut-être pas le motif, mais peut-être qu'il y a tout simplement quelque chose qui vous empêche d'obtenir des fonds euh, qui euh, lanceront votre start-up ou peut-être que les idées tout simplement euh, ne sont pas enracinées. Alors au BAGMACO, on nous demande euh, quels sont les principaux motif de l'échec. Alors, à part ce que nous avons dit d'ores et déjà, est-ce qu'il y a d'autres motifs de l'échec? Alors, il vous faut tout simplement penser aux échecs tels quels. Les causes sont souvent le manque de préparatifs de l'entreprise. Ensuite, ne pas avoir bien estimé le temps et l'effort nécessaires. Et enfin, manque d'aptitude, de compétences mais les causes de l'échec changent selon l'industrie dans laquelle on se trouve et le pays dans lequel on se trouve. Je crois que 35% des entreprises échouent en raison de l'absence de clientèle. Alors vous travaillez à quelque chose et vous n'allez pas suffisamment vite pour essayer de trouver quelqu'un qui s'intéresse à votre produit, ça c'est vrai. Et ensuite les compétences de l'équipe, 20% d'échecs et enfin ce qui est très intéressant, et c'est le caractère d'entreprise, les compétences d'entreprise et l'état d'esprit de ceux qui lancent le start-up, c'est le manque de focalisation, de point de mire. C'est vrai, c'est parfois mon cas. Une dernière question. Alors Ankara, Turquie, comment un entrepreneur peut... Retrouver une motiva sa motivation après avoir échoué. Je crois qu'Orion, c'est une question qui vous est destinée. Eh bien, en grande partie, c'est ce que vous avez fait avant d'échouer. Et pour to toute personne, être humain, essayer de faire en sorte d'être heureux, d'avoir une famille, de vivre pleinement une vie qui vous est intéressante, c'est peut-être une réponse un peu bizarre, mais si vous avez un groupe autour de vous, une base pour savoir qui vous êtes, qui est votre groupe, si vous avez un échec, bien sûr, c'est cuisant pendant un moment, mais vous allez reprendre la route. Donc, pour faire face à l'échec, c'est vivre et vivre bien. Merci, Ryan. Nous avons une tradition dans nos programmes en ligne. Nous demandons à chacun de nos panélistes quels sont les enseignements retirés de cette discussion aujourd'hui. Je vais demander à Laetitia, qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui Deux choses. D'abord, un échec économique est un bon échec. Et ensuite, si vous comprenez ce qui s'est passé dans cet échec, Essayez à nouveau après avoir compris ce que c'était et si vous n'allez pas relancer ce projet, assurez-vous que vous pensez véritablement que ce n'est pas quelque chose que vous voulez refaire ou euh, c'est quelque chose où vous n'allez pas réussir plutôt que d'être terrorisé à l'idée d'un autre échec. Essayez donc de tirer enseignement et essayez de reprendre la route. Et, encore une fois, l'échec économique, c'est ce qu'il y a de mieux. Je crois que ce que je retiendrai, c'est que l'échec fait partie du processus de tout défi digne d'intérêt. Quel que soit votre projet, et si vous voulez apprendre à jouer aux échecs, apprendre une langue étrangère, ou lancer une start-up, il vous faut échouer souvent avant que de perf vous perfectionner. Ça fait partie du processus. Alors, l'idée principale est de ne pas éviter l'échec. Ne soyez pas obnubilés par l'échec et comment l'éviter, mais plutôt savoir comment échouer de façon intelligente, de façon peu onéreuse, pour pouvoir retomber sur ses pieds et reprendre la route. Merci, Ryan. Johan. Je dirais que ne pas échouer pour des raisons idiotes et ne pas lancer une entreprise si vous n'avez pas réellement l'esprit start-up. Ne pensez pas lancer une entreprise si vous n'avez pas été voir mon site sur le web, celui de Ryan, le vôtre également et celui de Laetitia et toutes les autres ressources en ligne qui existent car la principale, euh, le principal motif de l'échec, comme dit l'Institut, c'est le manque de préparatifs. Et ça, c'est dans les années 70. Ce n'est plus les années 70, vous avez tant d'informations dans votre ordinateur pour lancer euh, une start-up, n'échouez pas parce que vous n'avez pas fait tout ce qui est manifeste. Et je recommande, je le recommande, et je recommande le livre donc Lean Start-up, le B Business Canvas, euh, ces livres existent pour une bonne raison, c'est qu'ils marchent. Et maintenant, je, moi je dirais qu'il y a une différence entre un échec de grande taille ou de petite taille, faire le travail euh, vous vous lancez et ensuite, il vous faut tirer enseignement. C'est ce qui est le plus important, penser de façon positive et tirer enseignement pour que cela ne se reproduise pas. Malheureusement, nous sommes arrivés à l'issue de Start Connect pour les questions réponses. Merci de ce panel et je vous remercie, vous auditeurs et téléspectateurs. Je remercie également l'hôte de Around the Globe. Nous avons euh, les consulats et les ambassades à Abuja, euh, Irak, Dakar, au Sénégal, Guatemala City, Jérusalem en Israël, Johannesburg, euh, Afrique du Sud, Koror Lesotho, Moravia, Libéria, Munchuk, Mauritanie, Burundi, Yaoundé au Cameroun Nova Park à Soweto en Afrique du Sud. Nous remercions également les organismes locaux. Le centre à Tirana en Albanie, Technova en Colombie, Injaz en Égypte au Caire, Nairobi au Kenya également, Beyrouth au Liban, le centre au, à Monrovia au Libéria, l'Université du Malawi, la Polytechnique à Blanc tailleur Lima au Pérou, Lead Africa à Johannesburg en Afrique du Sud, et le parc euh, technologique en Tunisie, en Kampala également, l'université TED à Ankara, l'America University et, et Caracas, enfin au Venezuela. Merci et si vous voulez bien vous joindre à nous pour la prochaine émission le 13 décembre et euh, inscrivez-vous à notre communauté J'espère que ceci aura été intéressant et maintenant, les ressources traditionnelles de Ziad Haider du département d'État, le représentant spécial pour les affaires commerciales et je vous souhaite donc toute réussite jusqu'à la prochaine fois. Merci. Hello. Bonjour, je me présente Zian Haider, je suis le représentant spécial pour les affaires commerciales du département d'État des États-Unis. Je présume que vous avez apprécié cette technique de l'innovation par la science et la technologie. Si vous voulez bien, avec moi, remercier les panélistes pour avoir partagé leurs connaissances et tiré parti de leurs expériences, même de l'échec. C'est vrai pour la semaine de l'entrepreneuriat mondial qui est la célébration des innovateurs et des créateurs d'emplois qui lancent des startups qui donnent vie aux idées, entraînent la croissance économique et améliorent l'existence humaine. Pendant cette semaine, tous les mois, de novembre, nous inspirons partout les êtres humains grâce à des activités locales et mondiales pour inspirer tout particulièrement les groupes marginalisés, les femmes, pour explorer leur potentiel en qualité d'innovateur. Ces activités, qui sont des concours et des événements de grande taille et de petite taille, des réunions qui relient les participants avec des collaborateurs, des mentors et des investisseurs, présente de nouvelles possibilités enthousiasmantes. La technologie et les sciences sont les éléments fondationnels de l'innovation qui mènent à de nouveaux produits, des sociétés qui entraînent la croissance économique, créent des emplois et abordent des défis de développement socio-économique. À l'avenir, nous sommes ravis que le gouvernement indien ait convenu de recevoir le sommet de l'entrepreneuriat en 2017. Cette semaine, qui est consacrée aux entrepreneurs, je vous en, je vous enjoins de créer votre, de prendre votre créativité et votre créativité, votre persistance pour résoudre les problèmes de votre communauté vous pouvez vous inscrire à justnetwork.org. Vous trouverez des informations à jour sur les différents événements en ligne ainsi que des opportunités intra-pays. Encore une fois, notre panel d'experts de TechConnect et je vous remercie vous de vous être joints à nous pour vos expériences et vos questions. Je vous souhaite toute réussite dans votre entrepreneuriat et restez en contact par l'intermédiaire de justnetwork.org. Merci.